Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous présenter une lampe pour caméra. C'est une lampe de la marque Moment, d'ailleurs je les remercie pour la lampe. Mais tout d'abord, avant de vous présenter cette lampe, je vais vous proposer un petit jeu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les jeux et donc je vais vous demander de chercher ici dans mon décor la lampe en question. Prenez votre temps, regardez bien et mettez sur Alors, vous avez trouvé C'était dur Bon, elle était donc ici. Bravo à ceux qui ont trouvé. Mais donc l'intérêt du jeu, c'est pour démontrer l'aspect remarquable de cette lampe, qui est sa taille. En effet, elle est vraiment compacte, elle est toute petite. Et d'ailleurs, si je la compare à mon smartphone, elle n'est pas plus grande que lui. Et même pas plus large. Allez, peut-être... 2-3 mm plus large, mais donc ça fait vraiment de cette lampe une lampe de transport, pratique en voyage ou même sur un tournage un peu run and gun et donc moi j'apprécie énormément cet aspect-là de cette lampe. Autre chose de remarquable, c'est la performance et notamment quelques réglages qui sont vraiment intéressants pour une lampe de ce type, donc voilà hein, la preuve c'est une lampe. Si je vous montre ici, il y a un petit écran qui nous permet de voir où en est la batterie. Donc ici, il me reste 3 barres sur 4 et à 39% d'intensité, il me reste 1 heure et 30 minutes d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut vraiment savoir combien de temps on va pouvoir tenir avec la lampe. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on peut définir de manière précise l'intensité de la lampe. Donc ici, c'est 39%. Mais si je veux descendre ou augmenter, il y a une petite molette sur le côté. Hop, on descend, voilà. Et je suis plus qu'à 16%. Autre chose qu'on peut régler de manière précise, ce sont les degrés Kelvin. Donc on peut passer d'une lumière plus jaune à une lumière plus blanche de manière très précise, aussi avec cette petite molette sur le côté. Donc j'apprécie réellement euh, ce petit écran qu'ils nous ont mis derrière parce que ça nous permet de faire des réglages de manière très précise et d'en savoir où on en est dans l'autonomie de la lampe. Autre point que j'apprécie, c'est peut-être un détail, mais pour moi, je trouve que c'est important, c'est qu'ils nous ont fourni avec la lampe une petite housse en velours qui est ma foi très jolie et donc bah, pour la transporter, on peut la protéger et en plus, de manière esthétique. Autre chose qui est livrée avec la lampe dans la boîte, c'est euh, cette petite attache qu'on peut mettre sous la griffe de l'appareil photo ou d'une cage ou autre, et, ou même sur une vis. Donc on peut l'accrocher à un trépied ou un goriapode ou, ou que sais-je, et il y a une petite rotule qui permet d'incliner et d'orienter la lampe de la manière que l'on souhaite. Donc, Très chouette de nous avoir mis le petit accessoire en plus. Autre chose dans la boîte, c'est un câble USB-C pour recharger la lampe. Donc ça, c'est chouette parce que c'est la nouvelle technologie. Ça charge assez rapidement. Et en plus, ça veut dire que on peut recharger la lampe via une batterie externe, un bunk. Donc, plus besoin d'une prise pour recharger la lampe. Si vous êtes en voyage ou en tournage et que vous n'avez pas accès l'électricité, eh il vous suffit d'avoir une petite batterie portable et de la connecter à la lampe, soit pendant qu'elle est allumée, soit voilà le temps de recharger les batteries, le temps d'une pause ou quand vous n'avez pas besoin. Et donc ça c'est vraiment très chouette, d'autant plus que euh, j'ai une autre caméra qui elle euh, est sur batterie Sony. Déjà les batteries sont assez imposantes et si j'ai pas accès à l'électricité, ben, je ne peux pas recharger cette lampe. Donc une fois que la batterie est vide, eh ben, elle est vide. Voilà. Je pense avoir essayé de vous présenter cette lampe de manière complète, mais aussi assez succincte. En tout cas, moi, je l'adore, je la recommande, je me la recommande. Et oui, je vous laisse en description un lien pour l'acheter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une grosse, grosse vidéo. N'oubliez pas, souriez quand vous filmez.